Alors ce soir, nous allons rendre visite à une formation remarquable de euh, trois cratères, donc un trio, euh, trois cirques lunaires bien bien bien visibles avec une petite lunette euh, de 50, 60, 70 mm. Bien sûr, euh, un plus gros instrument vous en donnera une meilleure définition. Elle est également visible avec une simple paire de jumelles, euh, 10 x 50 ou euh, 10 x 80. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir ce super trio, j'ai nommé les cratères Théophilius, uh, Cyrillus et Catharina. Alors, embarquement immédiat, c'est parti Théophilius, Cyrillus, Katrina forment eh bien, un super trio remarquable dans la mer du Nectar. Mmh. Euh, ces cirques sont alignés selon un axe nord-sud et sont observables donc, euh, au mieux avec une bonne lumière aux alentours du cinquième, sixième jour de lunaison euh, après la nouvelle lune, mais aussi au quatrième euh, jour euh, après la pleine lune hein, donc première fenêtre de tir deuxième fenêtre de tir pour l'observation je répète la première fenêtre de tir ce sera le cinquième et sixième jour après la nouvelle lune et la deuxième fenêtre de tir ce sera la quatrième cinquième jour après la pleine lune voilà pour l'observation alors pour cette chronique j'ai fait appel eh bien, aux dessins et aux vidéos de deux abonnés. Euh, je vais mettre en bas les coordonnées de ces deux abonnés qui m'ont très gentiment permis d'utiliser leurs dessins et leurs vidéos pour illustrer eh bien, cette chronique. Merci à eux. Salut les gars, merci alors, pour ce trio, pour les voir, il faut pointer eh bien, vos, vos jumelles, votre télescope, votre lunette euh, vers le cadran sud, donc sud-est, euh, environ 25-30 degrés de latitude et à peu près à moins 10-15 degrés de longitude hein, au niveau des coordonnées euh, lunaires. Alors, voilà un petit dessin pour mieux comprendre les choses. La petite histoire, Théophilius était un philosophe grec du 4 e siècle. Il est né aux alentours de 300 et euh, il des Broques, hein, je ne sais pas trop, et par contre je sais qu'il est mort en 412 après euh, Jésus-Christ. Donc euh, Cyrillus, lui aussi, c'était un philosophe grec. Lui, c'est un philosophe grec qui est né en 376, très exactement, et qui est mort en 444. Voilà. Bon, donc deux philosophes et euh, du coup, ben, la logique voudrait que euh, la dernière, donc Katrina, Caterina, euh, c'est une femme. Hein, euh, elle est morte en martyr en 307 de notre ère. Euh, elle a été euh, décapitée sous les ordres de l'empereur maximilien. Euh, et elle est devenue la sainte patronne euh, des philosophes. Et oui, parce que c'était une femme qui avait une tête, enfin avant qu'on lui coupe. Voilà pour euh, eh bien, la petite histoire de ces trois trois, ces trois cratères. Alors, si Katrina et Cyrillus sont quasiment à peu près du même âge géologique, euh, ils se sont formés il y a à peu près euh, 4 milliards d'années, euh, pendant la période qu'on appelle la période du nectarien. Alors, nectarien, euh, ça vient euh, effectivement de cette période où s'est formée euh, la mer du Nectar, donc un énorme épanchement de lave, hein. donc ces deux cratères euh, se sont formés à cette époque-là, ils ont été un petit peu noyés euh, par euh, la mer du Nectar, donc ce sont des cratères, euh, on ne va pas dire des cratères fantômes, hein. euh, ce n'est pas vraiment le cas. On, on, ce sont des gros, gros, gros cratères, donc ils ont, un, ils ont réussi à survivre euh, à cet épanchement euh, de lave de, de la mer du Nectar, qui sont encore bien visibles, disons que ce sont des semi-fantômes. Alors, Théophilius, c'est le cirque le plus jeune euh, de tous. Il s'est formé pendant la période donc euh, contemporain du cratère ératosthène du même nom, euh, il y a environ, à la louche, hein, 2 milliards d'années. Alors, voyons maintenant comment les observer avec un, un instrument de 50 mm, 60 mm, 70 mm. Euh, eh bien, vous allez euh, voir euh, un petit peu plus que ce que vous pouvez avoir avec des jumelles. Euh, et essayer de profiter d'un grossissement allant d'une centaine de fois à peu près à 150 fois pour bien détailler ces régions. Hein, avec des petites lunettes, il hein, ne faut pas trop euh, non plus pousser le grossissement, sinon vous allez perdre en détail. Alors, euh, Théophilius, on va commencer par lui. Donc, on va à peu près regarder Théophilius. Hein, euh, vous voyez les images derrière moi. Euh, ce qui attire eh bien, euh, le regard quand on observe Théophilius à la lunette, eh bien, un, c'est son pic central. Alors, son pic central qui est imposant. Avec un petit instrument, on ne va pas s'en rendre compte, mais en fait, ce pic central est composé de trois pics, de trois montagnes. Hein, on a le pic Psi qui se trouve à l'est, le pic Phi qui se trouve à l'ouest, et au nord, vous avez le pic Alpha. Donc le pic Alpha, il, il, il culmine à 5400 mètres, quand même. Euh, quant aux pic euh, les deux autres pics euh, Phi et Psi, ils sont à peu près entre 4002 et 4008 hein, euh, d'altitude. Donc c'est pas rien non plus. Avec une lunette un peu plus importante à 100 mm, à 120 mm, vous allez pouvoir détailler ces trois pics. Euh, généralement, on en distingue deux assez facilement. Le troisième est un peu plus difficile. Voilà pour ces trois magnifiques sommets qui se trouvent au centre de Théophilius. Théophilius, lui, c'est un cirque hein, d'à peu près 110 km de diamètre. Hein. Euh, et il est euh, donc le fond, par contre, du de ce cirque se situe à 4100 mètres, donc tout autour hein, les murailles euh, sont hautes de 4100 mètres. Hein. C'est quand même impressionnant hein, ces formations, hein, moi je trouve. Hein, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, ça pète. Hein. Alors, quelqu'un qui se trouverait au centre euh, de. Euh, donc, de, de Théophilius, euh, verrait euh, ce, grand, euh, ce grand cirque tout autour de lui. Donc, il faut bien, bien entendu qu'il se trouve au sommet hein, des, euh, du plus haut pic, hein, 5200 mètres. Et là, on, il pourrait voir vraiment sur l'horizon, hein, il ne verrait que ça, l'horizon, ce serait ces fameuses falaises. Donc, moi, ce que je vous conseille pour voir ces, ces trois pics, euh, c'est euh, de monter le grossissement entre 200 et 300 fois avec un instrument de plus de 100 mm d'ouverture. Hein, au niveau euh, à 130, à 150, euh, avec un grossissement d'environ euh, 200, 300 fois, euh, vous verrez, je pense que vous réussirez à voir les trois sommets. Avec ma petite lunette de 70 mm, j'ai réussi euh, à voir que deux sommets. Hein. Euh, là, sur le dessin euh, que vous voyez ici euh, de, de notre abonné, euh, le, le mont central n'est hein, euh, pas euh, euh, défini en trois monts, hein. on n'en voit qu'un seul. Hein. Voilà, euh, alors profitez d'une lune assez haute et un ciel d'hiver assez pur pour limiter les turbulences euh, et puis euh, avoir une clarté de ciel assez, assez bonne. Hein. Donc, en second lieu, alors ce qu'on va apercevoir, ce sont eh bien les contreforts, justement de Théophilius. Ce sont des contreforts dits en gradins, hein? ce sont des, euh, des gradins étagés euh, selon que vous observerez donc Théophilius à la première ou à la seconde fenêtre de tir hein, qu'on qu a définie tout à l'heure, eh bien vous allez pouvoir euh, observer des jeux d'ombre totalement différents au niveau de, de, ces, euh, de ces parois en gradin, des jeux d'ombre et de lumière hein, sur les contreforts. Ces contreforts sont fascinants à photographier et aussi à dessiner. Ces contreforts en gradin ou en terrasse hein, ont été formés géologiquement euh, par ce qu'on appelle le rebond isostatique et également un, un phénomène d'effondrement de terrain. C'est un peu comme, euh, vous savez, euh, euh, une, une dune de sable hein, avec une pente. Et quand vous, euh, vous pouvez observer l'effondrement euh, de, la, de la dune, ça fait des petits paliers, des petits, hein, petits gradins. Voilà, donc c'est ça en fait hein, ce qu'on appelle un effondrement isostatique ou un rebond isostatique. Euh, c'est euh, assez compliqué à, à modéliser, euh, mais euh, voilà, c'est euh, tout à fait compréhensible. Alors, le rebond isostatique, je vous ai fait un petit schéma, on va les regarder. Euh, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc une chute euh, de météorites, puisque la plupart des euh, bah, les cratères se sont formés euh, par rapport à un bombardement météoritique. Donc vous avez le manteau euh, de, de lave pratiquement solidifié euh, qui, euh, qui est percuté par une météorite. Vous avez ce qu'on appelle un éjecta. Donc l'éjecta, lui, euh, euh, c'est la matière euh, du cratère qui, euh, au moment de l'impact, doit partir quelque part, donc généralement, pff, il part euh, dans tous les sens. Hein, ça forme d'ailleurs, pour certains cratères, ça forme des, euh, des, des, des belles petites euh, rainures hein, tout, tout du long, euh, mais vous avez également un, une partie de l'éjecta qui, qui va venir se plaquer sur les parois intérieures hein, du, du cratère. Ce contrefort ressemble beaucoup à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la, la fameuse dune de sable, et donc au fur et à mesure que euh, eh bien, le cratère euh, qui est euh, chauffé à blanc pratiquement, c'est hein, quand même une belle dépense d'énergie, quand effectivement ça se euh, refroidit, il euh, y a un effondrement de terrain, hein, et euh, les contreforts s'effondrent en formant des paliers euh, isostatiques. Hein. Voilà. On revient maintenant euh, à nos cratères. Alors ce qu'on peut également observer en troisième lieu, c'est en, ben, en observant et eh bien les contreforts de Théophilus, et eh bien euh, en, en chevauchant la ligne de crête, vous avez euh, un cratère qu'on appelle Théophilus B, euh, c'est un cratère de type bol, pour bon, bien rond, et bien, bon, vous avez un bol, voilà. il n'y a pas de pic central, hein. c'est euh, un cratère bol. Euh, ce cratère fait 8 km de diamètre et euh, tout à fait euh, visible avec un petit instrument. Il n'y a pas de souci avec le paires de jumelles, vous allez le voir. Voilà Alors bien sûr, il faut une bonne condition de lumière, donc euh, n'hésitez pas à y aller pendant les fenêtres de tir 1 et 2. Si vous loupez ces fenêtres de tir, vous pouvez quand même peut-être essayer de le voir. Par contre, il faudra peut-être un instrument un peu plus puissant pour le, euh, le voir. Hein. Une lunette de 90 mm, un télescope de 100 mm et plus. Hein. Euh, serait, à mon avis, tout à fait approprié. Voilà. Alors avec euh, un instrument beaucoup plus puissant, un 200 mm, un 300 mm, vous allez pouvoir observer également l'intérieur du cirque de Théophilius. Et là, vous pourrez sans doute euh, apercevoir euh, à l'intérieur, euh, eh bien, euh, des monticules, euh, des lignes de crête, euh, dans la partie euh, sud sud-ouest de Théophilius. Voilà pour Théophilius, on en a quasiment fait le tour et euh, voilà, c'est quand même pas mal. On va passer maintenant à un autre cratère, donc celui juste en dessous, c'est Cyrilius. Cyrilius, c'est un cratère assez peu marqué, euh, mais néanmoins il fait 98 km de diamètre. Et son rempart sud-est, lui, est assez, euh, est encore bien surélevé. Voilà, un peu spécial. Et le centre, si on devait trouver un centre plus ou moins... Euh, voilà, il, serait, il se serait déplacé vers Théophilius, en fait, ce centre. C'est un petit peu déplacé, il n'est il est, il est pas tout à fait rond. Hein. Il est un petit peu... Euh, euh, et à cet endroit particulier de ce centre un peu excentré, vous allez pouvoir euh, apercevoir trois monts. Donc c'est pas des montagnes, hein, c'est trois monts, euh, sachant que deux sont facilement observables avec des petites lunettes. Le troisième est un petit peu difficile à apercevoir, il faudra un instrument un peu plus puissant qu'une lunette de 70 mm. Un 130 à 150, 200 mm vous le révélera, donc c'est trois, hein, trois petites montagnes, trois euh, petites montagnes. Donc là, euh, vous pouvez voir ça sur les, euh, sur les illustrations. Alors les remparts de Cyrillus sont un petit peu plus euh, surélevés hein, du côté est hein, que du côté ouest. Euh, en effet, son rempart nord-est euh, semble complètement lui écrasé euh, par Théophilius et le rempart de Théophilius. Au sud-est, euh, le rempart lui semble un peu plus marqué, euh, une longue crevasse d'ailleurs... Euh, recourbé euh, entoure le rempart euh, d'Est euh, en Ouest. Hein? Hein, vous pouvez le voir là sur euh, les photos et le dessin. Euh, dans le cirque de euh, Cyrillus, euh, on pourra observer et dessiner euh, le cratère Cyrillus A euh, qui, lui, mesure 17 km de diamètre. Hein? Il est facilement observable, même avec une petite lunette. Euh, alors, On préférera néanmoins un instrument un peu plus puissant peut-être à 100 mm pour le bien le définir voilà euh, au sud au sud de cyrillus et euh, eh bien le rempart de celui ci est interrompu par une sorte de vallée qui gagne le plateau euh, séparant cyrillus de katrina hein. Ça fait une sorte de une sorte de vallée euh, bien ombrée, bien ombragée hein, et bien marquée. Hein. vous pouvez pas la louper et cette vallée nous amène directement sur Katrina. Donc, on va parler maintenant de Katrina. Alors, Katrina ou Katarina est sans doute le plus ancien des trois cratères hein, de cette, de ce trio. Euh, en effet, euh, il ne présente, Katrina ne présente pas de pic central, ce qui est quand même un signe. De, de son grand âge. Hein. Ses remparts euh, sont complètement en fait, dégradés et finalement ne présentent qu'un faible, assez faible relief. Alors le cirque de Katrina, euh, est, comme je vous disais tout à l'heure, est le plus grand des trois euh, et mesure à peu près 112 km de diamètre. Donc c'est assez énorme. Quelqu'un qui se trouverait au centre de Katrina, puisqu'il n'y a pas de pic central, ne verrait pas à l'horizon euh, les parois hein, de, de, ce, euh, de ce cratère, tout simplement parce que l'horizon euh, est limité à 90 km. C'est 90 km. Au-delà, c'est la courbure de la Lune. Donc on ne verrait pas hein, les, les contreforts fantômes de Katrina. Je m'imagine le truc. Mais bon, il faudrait y aller pour, pour savoir. Alors, en vérité, Katrina, il est un peu spécial parce que... En fait, il est formé de cinq éléments. Quand on regarde bien les choses, Katrina, ce n'est pas un cratère. C'est cinq éléments différents. On a d'abord un premier cratère, qui est un cratère qu'on va appeler le cratère primaire, le plus ancien. Il a une taille d'à peu près 101 km de diamètre. Il est complètement lui noyé par, par les épanchements de lave solidifiée de la mer du, du Nectar. Ses parois sont relativement basses et étroites. Le second élément à observer, regardez bien les dessins et les vidéos qui passent derrière, le second élément visible de Katrina, c'est Katrina P. C'est son nom, Katrina P. C'est un, un cratère secondaire euh, qui est sans doute également contemporain de Katrina. Hein, vu son état, il a été lui aussi noyé par la lave. Il mesure 46 km de diamètre euh, et a une forme vraiment... Euh, c'est un cirque grêlé de, de craterlés euh, et se trouve au nord de Katrina. Le troisième élément de Katrina, euh, c'est un cratère très très très discret euh, de 16 km de diamètre euh, qui s'est formé au sud euh, dans euh, le cratère de Katrina. Euh, il s'agit de Katrina S. Alors il est visible faiblement. Euh, avec un instrument supérieur à 100 mm. Hein, vaut mieux avoir un bon instrument pour le voir. Hein, vous pouvez euh, regarder ça au niveau des vidéos. Euh, avec un 150 et un 130 mm d'ouverture, euh, on, on, com ben, on va pouvoir le voir. Le quatrième euh, élément de Katrina, en fait, n'est pas un élément, mais c'est un euh, doublé. Un doublé de cratères, euh, Katrina B et Katrina euh, G. Ce doublé est exposé au niveau du rempart nord-est, dont l'une des parois culmine à 4900 mètres. Quand même là, c'est visible. Hein. Et les murailles de ces deux jolis éléments euh, forment une élévation bien visible dans le cirque de Katrina, de toute façon. Hein. Pour finir au sud de Katrina, vous pourrez euh, eh bien, euh, conclure votre visite. <coughs> par euh, un beau petit cratère lait de 28 km de diamètre, c'est Katrina C euh, qui est visible avec une petite lunette, même une 50 mm, là, pas de problème, vous pouvez le voir. Voilà, alors en ce qui concerne les alentours de euh, ce trio, je vous conseille d'aller admirer également le petit cirque qui s'appelle Madler qui fait 28 km de diamètre, qui est extrêmement beau, il se trouve au nord-est de Théophilus. Euh, vous avez le cratère Kant euh, de 31 km de diamètre également, allez observer, très joli, très, très beau, bien rond, euh, il se trouve au nord-ouest de Théophilus quant à lui, hein, donc de l'autre côté. Hein. Vous avez également un cratère fantôme, euh, bien marqué néanmoins, hein, avec un, un bon éclairage vous pouvez le voir, c'est Ibn Rushd. Alors, Ibn Rushd fait euh, 33 km de diamètre, donc il est bien visible avec une petite lunette. Il se trouve au nord-ouest de Cyrillus, quant à lui. Et à l'est de Katrina, eh laissez-vous tenter par les nombreux euh, cratères laits euh, qui amènent jusqu'au cratère euh, appelé euh, Beaumont. Donc, Vous avez plein de petits cratères Beaumont, euh, A, B, C, D, vous en avez plein. Et le beau cratère Beaumont qui se trouve à, ce, à cet endroit-là également. Voilà pour cette visite guidée de ce trio magique, Théophilius, Cyrillus et Katrina, un, un must que tous les astronomes amateurs devraient connaître. Voilà. Bonne visite, bonne balade, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et surtout à dessiner et à photographier. Voilà. Et merci encore, les amis, pour vos chefs-d'œuvre. Hein, je, vous, je vous rappelle je vous mets les liens euh, juste en dessous euh, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne bah, euh, abonnez-vous il n'y a pas de souci et puis n'hésitez surtout pas à commenter dans la zone commentaire parce que c'est fait pour ça euh, tout ce que tout ce qui vous passe par la tête si vous avez aimé pas aimé si j'étais trop vite si j'étais un peu brouillon euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains sujets et puis euh, n'hésitez pas aussi à, à mettre des liens vers vos chaînes vers vos, vos œuvres. vos vos blogs, etc., euh, qui euh, parle bien de la Lune et de son exploration. Voilà, tout le monde est le bienvenu sur la chaîne. Allez, salut, bye, et gardez l'œil à l'oculaire.